Nous avons découvert quelque chose d'incroyable Sur l'histoire de Fortnite Alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour connaître tous ces secrets Salut à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque ce sera pas Une vidéo par rapport à une mise à jour Ou tout simplement une vidéo directement dans le jeu Mais aujourd'hui nous allons parler des défis paradis Pour ceux qui ne sauraient peut-être pas de quoi je parle Cette saison nous avons une série de défis Qui se nomme quête paradis Ces défis nous racontent la progression de paradigmes Pour nous sauver du chrome créé par les héros Et c'est à travers ces défis que nous allons Découvrir quel sera notre sort Et celle de cette map Alors dans cette vidéo Nous allons décortiquer Ce qui se passe Dans l'histoire de Fortnite euh, Entre John Jones Ami intelligence l'agence artificielle Du scientifique Et Paradigme Et si vous voulez savoir Les dernières informations Sur l'histoire de Fortnite Je vous conseille vraiment De rester jusqu'à la fin Comprendre de A à Z Je vous rappelle Que 62,5% des gens Qui regardent les vidéos Ne sont pas abonnés Si tu souhaites voir Des vidéos de qualité Sur Fortnite Et sur d'autres concepts Je te conseille maintenant D'appuyer sur le bouton rouge Et bien sûr Avec ça D'activer la cloche De notification pour ne rien louper. Sur ce, on rentre dans le vif du sujet, les quatre paradigmes. On est plus ou moins dans une phase d'attente. Le temps que je reçoive mes ordres pour la prochaine étape. C'est faux On a exécuté les versions 1 à 46 de l'opération Sauver le scientifique Je pense vraiment que la 47 sera enfin la bonne. Le traducteur capte un signal faible. Ça veut dire que. le paradigme est de retour. Voilà, Amy a créé ses amplificateurs pour euh, euh, amplifier le signal de l'arbre. Alors, euh, vise l'arbre avec l'amplificateur pour recevoir le message du paradigme. Les cas, si vous vous souvenez bien la dernière fois, pendant la partie 1 du défis de paradigme, nous avons eu un plan d'origine pour pouvoir stopper le Chrome. Ce plan était tout simplement d'éliminer euh, l'héros, mais ce plan a complètement échoué puisque nous ne pouvons rien contre l'héros. Mais pour remédier à ça, paradigme a décidé de sauter dans une autre réalité pour pouvoir de régler tout le bazar qui se passe sur l'île. Et là, on trouve que paradigm essaie de communiquer avec nous et on doit installer des amplificateurs pour pouvoir capter son message et entendre ce qu'elle veut nous dire. Et quand tout cela est fait, elle nous dit ça. Ce message Paradigme nous fait bien comprendre que coûte que coûte, quoi qu'il arrive, la réalité qu'on est actuellement va s'effondrer et on peut strictement rien faire. Et dans le bus, lorsqu'on reprend le cours de l'histoire, Paradigme nous dit ça. Les soupçons du scientifique étaient fondés Le point zéro est en sommeil. Je dois le réveiller et je crois savoir comment. Il me faut tout les recherches du scientifique sur le point zéro. Et c'est un véritable héros. Il doit avoir partout. Pourquoi vous regardez dans un ordinateur L'obsession du scientifique pour la perfection le pousse souvent. Dans le bus, Paradigme nous explique que la théorie du scientifique était bel et bien vraie, le point zéro est endormi Et Paradigm aurait une petite idée de comment faire pour le réveiller Mais pour cela, nous allons devoir trouver les notes du scientifique dans les poubelles Bon, les voilà Oh, qu'est-ce qu'il pue oh Je sais que tu l'adores ami, mais admet qu'il est un peu... Brusque mais accessible Je pensais pas exactement à ça, mais partons sur Excentrique, c'est un bon compromis. Mais après, pour avoir la suite des défis, nous devons reprendre le bus et attendre les ordres. Et du coup, on nous dit ça. Je sais que ça peut paraître bizarre de continuer à battre. Suppose si ça ne peut pas gagner. Parlez du projet de Facebook à Jones. Ils que c'est un secret, mais pas du tout. En parle à tout le monde. À ce propos, pourquoi vous n'extrayez pas tout ce qu'il sait avant qu'il ne comprenne le sens de top secret Paradigme nous fait comprendre qu'on doit parler à John Jones du projet Brisebook. Si vous suivez assez bien l'histoire de Fortnite, vous avez déjà entendu le mot Brisebook. Et une théorie émerge en ce moment que le projet Brisebook serait en fait le plan qu'a effectué Midas en saison 2, chapitre 2, pour voir briser la boucle. Alors une théorie s'installe que Midas pourrait faire son retour pendant l'événement fracture à la fin de la saison et pourrait jouer un rôle dans l'histoire. Mais bref, après ça, quand on reprend le bus, on nous dit ça. Tout ce que je sais. Carte sur table. Toujours partant, ami L'alliance provisoire continue. Mon disque quantique contient toutes les données du scientifique, et je suis immortel, donc. Je n'ai pas grand-chose à perdre, sauf votre existence et. ce n'est pas rien. Nous devons nous rattacher au champ d'énergie de l'île à l'aide de ces encres d'harmonisation au point zéro. Leur placement doit être synchronisé. Une fois ton encre placée, envoie-moi un signal pour placer la mienne. Ces encres vont nous garder en un seul morceau. Ou bien elles vont nous déchiqueter intégralement. Probablement pas, tout va bien se passer. Alors les gars, ensuite John Jones nous fait comprendre qu'on doit harmoniser des trucs bidules, je sais pas quoi. Mais ça se présente en tant que peluche banane et peluche nœudse clé. Et lorsqu'on a ça, on doit aller donner les notes à paradigme, mais on n'a aucun moyen de lui donner. Du coup, John Jones nous dit qu'on doit aller trouver des morceaux de point pour comprendre comment ce dernier... Communique et après ça, on nous dit ça. Alors, ami, quelque chose d'utile dans les données Non, je devrais me préparer pour le livre audio. Ami, espère que cette présentation vous a plu. Mais après cela, on nous fait comprendre que ça servait à rien du tout. Mais après ça, lorsqu'on prend le prochain bus, on nous dit ça. Peut-être que la capacité de communication du point zéro est liée aux phases de la tempête Oh, ça serait intéressant. Eh ben, allez-y, dites-le Ah oui, oui, bien sûr. Le scientifique serait très fier de toi. C'était si difficile que ça Euh... Je vais installer l'équipement et faire des mesures au point zéro. Toi, contente-toi de survivre à la tempête. Les frérots, John Jones nous dit que peut-être qu'il y aurait un lien entre la tempête et le point zéro Alors il nous demande de survivre aux phases de la tempête Sur le défi, on nous demande de survivre à quatre phases de la tempête Et après ça, on nous dit qu'on devait trouver le QG scientifique et rentrer un code secret Et quand ce code secret est rentré, John Jones nous dit ça Junjun nous fait comprendre qu'il y a un autre moyen pour pouvoir contacter Paradigm. Ensuite, Junjun nous fait comprendre que le seul moyen de parler à Paradigm, c'est tout simplement de communiquer par l'arbre de réalité. Et Ami lui dit qu'une seule personne serait peut-être en mesure de faire cette tâche, et c'est Broussaï, qui est en lui-même un arbre. Bruce, pense pouvoir le faire En tant que personne la plus inflammable de l'île, il vaudrait mieux pour lui ses graines et va les planter un peu partout sur l'île pour trianguler son signal. Et lorsqu'on va lui demander s'il peut faire ça, il répond bien évidemment qu'il peut le faire. Alors notre mission, ce sera tout simplement d'aller le voir et lui demander de communiquer à Paradigme via un arbre de réalité. Après ça, John Just nous dit qu'on doit planter des graines un peu partout à côté des arbres de réalité sur la map pour pouvoir élargir le signal de broussailles. Alors j'ai compris. Pensez à donner une médaille à conseil. Ou des décorations. On aurait parlé sans lui et sans vous non plus. Je pense avoir tout ce qu'il me faut. Restez en vie. J'espère vraiment qu'on soit là, casine. Mais après cela, les quêtes paradis C'est terminé Après cette tâche là, nous avons terminé les quêtes paradis Mais nous n'avons pas beaucoup d'informations Par rapport à la suite de l'histoire Mais la seule façon de le savoir, ça va être d'attendre L'événement de fin de saison qui se passe le 3 décembre Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros goût de plus, ça me ferait vraiment plaisir N'hésitez pas surtout à vous abonner On sera bien sûr en live le 3 décembre à 20h Pour pouvoir réagir à l'événement de fin de saison Et aussi pour découvrir le nouveau chapitre 4 N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Commentaire ce que vous avez pensé de ces quêtes paradis et ce que vous avez pensé de l'histoire de cette saison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on se retrouve le 3 décembre pour le live de découverte de, de l'événement de fin de saison. Je vous dis à très bientôt, c'était Scaplex.